Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Woodrow Wilson disait un jour que l'amitié est le seul ciment qui unira toujours le monde. Et comme l'amitié est très importante dans Star Citizen, les développeurs ont souhaité améliorer l'expérience des joueurs et de leurs amis. Cela fait un petit moment déjà que les développeurs souhaitaient unifier le jeu et la plateforme Spectrum, et ils ont enfin pu s'y atteler. Une refonte complète de l'interface de contact est en cours. Elle devrait permettre à terme de voir vos amis, mais aussi votre organisation et de grouper immédiatement un de ses membres. Comme vous pouvez le voir sur les images, il vous sera possible de voir les activités auxquelles participent vos coéquipiers et les y rejoindre facilement. Comme l'interface utilise le système de Building Blocks dont nous avons déjà parlé, elle sera très facilement modifiable et extensible. Cela peut permettre par exemple de rajouter un chat sur le menu du jeu sans aucun effort. Ce nouveau système de contact est donc une nouvelle étape vers l'unification de l'ensemble des systèmes de Star Citizen qu'avait déjà commencé à mettre en place le groupe système. Avoir des amis peut être très utile, Surtout si l'on se retrouve en prison avec son arrivée prochaine à la 3.9. Jusqu'à aujourd'hui, les criminels avaient la belle vie dans Star Citizen. Mais ils devront bientôt répondre de leurs crimes, surtout que la liste de méfaits possibles est longue. Le but n'est pas d'empêcher les joueurs de faire quoi que ce soit, car si ne souhaite pas interdire, mais que vous soyez conscient des risques que vous encourez. Si par chance ou par malheur vous vous réveillez dans une prison, vous remarquerez que votre inventaire a complètement disparu. Seuls les multi et les oxypènes sont autorisés. Et c'est là que la toute nouvelle boucle de gameplay centrée sur la prison commence. Pour payer votre dette, il vous faudra gagner des mérites. C'est la monnaie qui a accourt en prison. Pour savoir combien, il vous faudra aller à la console au centre de la prison, autour desquelles sont situées une cinquantaine de cellules. Une fois le montant de votre peine connu, vous devrez descendre dans les mines pour commencer à travailler. Les mérites que vous gagnez servent non seulement à raccourcir votre temps dans la prison, mais aussi à acheter de la nourriture et des oxypènes supplémentaires et au moindre faux pas, les tourelles automatiques disséminées un peu partout tireront à vue. Évidemment, si vous êtes en prison, c'est que vous êtes criminel, et à ce titre, vous n'aimez peut-être pas respecter les règles. Et si alors vous souhaitez raccourcir votre temps de séjour, vous pourrez trouver des chemins de traverse vous permettant de vous retrouver à l'air libre, même si d'air sur Aberdeen, il n'y a point. Il vous faudra donc bien préparer votre sortie sous peine de mourir dans d'atroces souffrances.